Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bénissant Dieu pour les églises qui sont connectées, pour tout le monde qui est connecté en ligne, en présentiel. Voilà, vous êtes bienvenus dans sa magnifique présence. Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, je voudrais euh, parler de la part du Seigneur selon les instructions reçues par le PP, par le pasteur Ivan. La semaine dernière, euh, Dieu nous a parlé de deux armes, euh, deux armes importantes, je crois, deux armes pour briller. Il a parlé de l'arme de la compétence et puis de l'arme de l'onction. Quelqu'un dit Amen. Et aujourd'hui, je voudrais en fait poursuivre sur le message que j'avais donné pendant la conférence, que je n'ai pas terminé, que je ne terminerai pas aujourd'hui. Mais puisque nous sommes en train de parler du même thème, de l'importance de briller, Jésus nous a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et la lumière, sa destination, sa vocation, c'est de briller. « Dis avec moi, je suis né pour briller ». Or, euh, briller, ce n'est pas juste une question de parole, non, c'est ce briller, s'il vous plaît, au milieu des ténèbres, c'est-à-dire au milieu de l'atmosphère démoniaque, l'atmosphère satanique. Et pendant la conférence, nous avions commencé à parler d'un sujet extrêmement important, d'un sujet capital pour quiconque veut vraiment briller dans ce monde, devenir une véritable lumière, devenir vraiment une véritable lumière dans sa génération et dans ce monde des ténèbres. Ce monde est un monde de ténèbres. Hein. Jean 5, verset 19 dit que nous, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sur la puissance du malin, sous l'oppression du malin. Mon frère, il y a un monde spirituel qui est parfaitement réel, qui entoure le monde naturel. En vérité, le monde naturel, vous le savez, est contrôlé par le monde spirituel. Si tu veux vaincre, si tu veux briller dans ce monde ténèbres, il faut d'abord que dans ta vie spirituelle, tu brilles. Si tu veux vaincre, il faut d'abord que spirituellement tu es vaincu. Si tu veux triompher, il faut d'abord que dans le volet spirituel, dans la sphère spirituelle, dans le monde spirituel, tu es triomphé. Celui qui a triomphé dans le spirituel, le naturel va s'imposer, le triomphe dans le naturel va s'imposer. Toute victoire dans le spirituel a toujours des répercussions dans le monde naturel. Quelqu'un me dit « Amen » et je continue. Donc si nous voulons vraiment, sincèrement, briller dans ce monde au milieu des ténèbres, manifester la lumière que Dieu nous appelait à manifester, nous devons suivre le modèle d'origine, nous devons suivre toujours le modèle original. Ce n'est pas la peine d'aller dans les nouvelles voies, ça ne sert à rien, il faut revenir au commencement, il faut suivre le modèle. Le modèle s'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Dis-moi Amen et je continue. On a vu la dernière fois donc qu'à propos de Jésus-Christ, Dieu nous a dit dans Jean chapitre 3 verset 34 « celui que Dieu a envoyé en parlant de Jésus, il ne dit pas, il ne, celui que Dieu a envoyé, il dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui a donné, Dieu lui a donné l'esprit, Dieu ne lui donne pas plutôt l'esprit avec mesure. Nous avons dit que Jésus avait une particularité sur tous les prophètes, sur tous les hommes qui avaient foulé la surface de la terre. Lui, il avait une particularité, c'est que quand il est venu, envoyé par le Père, il a reçu une grâce particulière. Lui, la grâce qu'il avait, c'est qu'il était plein d'esprit. Il marchait dans la plénitude de l'Esprit Saint. Il avait été plein d'esprit. Il était rempli, pas rempli de l'Esprit, mais rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un dit la plénitude. Mon frère, ma soeur, c'est très important de comprendre, c'est très capital de comprendre la plénitude de l'Esprit. Est-ce que je peux continuer nous avons vu parce que si on laisse le Saint-Esprit, je vous dis, si on laisse le Saint-Esprit, c'est fini, ça toi, déjà gagné. Mais si on remet l'Esprit de Dieu au centre de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous faisons, Jésus n'a rien fait, je le redis encore, pendant 30 ans. On a vu dans Luc chapitre 2, verset 52, écoutez bien, il est écrit que Jésus croissait en, en sagesse, en statue, donc en taille spirituelle et en grâce, devant Dieu, et devant les hommes. Quelqu'un peut croître, quelqu'un peut croître en sagesse, quelqu'un peut croître en, en taille spirituelle, quelqu'un peut croître en grâce, c'est-à-dire les diverses grâces de Dieu, quelqu'un dit « Amen », quelqu'un peut croître devant Dieu, devant les hommes, dont les hommes peuvent dire « Ah, toi, tu es sage !» Les hommes peuvent te dire « Ah, toi, tu es sage !» Toi, tu as l'air spirituel, toi, tu as l'air mature. Oh, toi, tu as telle grâce. Tu as la grâce du chant, tu as la grâce de la prière, tu as la grâce, tu as telle... C'est bien, les gens peuvent le dire et les gens peuvent le voir. Et même Dieu peut le voir. Et pourtant, et pourtant, il n'a pas brillé dans ce monde. Il n'a pas impacté sa génération, il n'a pas sauvé le monde tant qu'il n'avait pas été, tant qu'il n'avait pas eu sa rencontre avec celui qui venait d'en haut, qu'on appelle le Saint-Esprit. Mon frère, on peut, on peut être bon humainement parlant on, les hommes peuvent nous apprécier humainement parlant, mais ça ne veut rien dire est-ce qu'on peut continuer il faut aller plus loin Jésus dans Luc 2 c'est bien mais dans Luc 3 il est allé un peu plus loin il est allé à la rencontre il faut la rencontre il faut la rencontre on peut grandir en sagesse on peut grandir en taille avoir l'air mature spirituellement connaître la Bible être quelqu'un d'équilibré spirituellement. Prier même, oui, il n'y a pas de problème. Avoir une certaine vie de prière. On peut avoir certaines grâces spirituelles. Luc 2, verset 52. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller à Luc 3, verset 21-22. Après, il faut aller à Luc 4, verset 1. Après, il faut aller à Luc 14. 4, verset 14. Et puis après, il faut venir dans Luc 4, verset 18. Est-ce que ça va Est-ce que je peux continuer donc tu vois, Dieu nous fait grandir step by step, il faut la rencontre. Dis avec moi, il me faut rencontrer Dieu. Mais quelle rencontre Mais la rencontre avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je sais que nous sommes habitués à parler du Saint-Esprit, on peut parler du Saint-Esprit, on ne finira pas de parler du Saint-Esprit. C'est Jésus qui avant de partir nous a parlé de l'Esprit Saint, nous a recommandé entre les mains du Saint-Esprit. C'est pas nous, c'est Jésus qui nous a dit, moi je m'en vais au Père mais je vous donne, je vous envoie l'Esprit. « Quand je monterai, je vous enverrai l'Esprit. » D'ailleurs, on l'appelle l'Esprit de la promesse parce qu'il avait été annoncé depuis très longtemps. Mais pour que l'Esprit vienne, il faut que moi, je me sacrifie. Pour que l'Esprit vienne, il faut que mon sang soit versé. Mon frère, le sang de Jésus a été versé pleinement pour que l'Esprit Saint vienne habiter en nous dans toute sa plénitude. Je refuse de vivre avec une portion de l'Esprit. Je veux que toute la plénitude de l'Esprit soit mon partage. C'est la volonté de Dieu pour toi. Dis Amen, mon frère, c'est la volonté de Dieu pour toi. Jésus n'a rien fait sans la personne de l'Esprit. C'est bien. La vie chrétienne commence toujours avec la rencontre. D'ailleurs, quiconque veut rentrer dans la vie réelle, la vie chrétienne, doit commencer par la porte. Personne ne peut me dire « Je suis chrétien, je suis né de nouveau si » s'il n'est pas rentré par la porte dans le royaume. La porte s'appelle Jésus de Nazareth le Christ. La porte s'appelle l'agneau de Dieu. La porte s'appelle le Fils de Dieu. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité ». Et la vie, je suis la porte, Jean 10, verset 9, je suis la porte, quiconque entrera par moi sera sauvé. Personne ne peut devenir un chrétien véritable s'il n'a pas d'abord rencontré le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth le Christ. Tu dis Amen mon frère, Amen. tu vas à l'église c'est bien, mais si tu n'as pas eu la rencontre avec le Fils de Dieu, qui est l'agneau de Dieu, s'il n'y a pas eu de rencontre entre le Fils de Dieu, Jésus le Christ et toi, tu n'es pas encore chrétien. Peut-être sur le chemin de le devenir, tu ne l'es pas encore. La rencontre avec Jésus le Christ, fils de Dieu, elle est très importante. Parce que c'est par lui qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Quelqu'un dit amen. amen. Mais une fois qu'on est rentré dans le royaume de Dieu, il faut une autre rencontre. Avec qui Le Saint-Esprit. Jésus est la porte d'entrée dans le royaume. Mais une fois qu'on rentre dans le royaume, la vie dans le royaume, elle se fait par l'Esprit. On rentre par Jésus le Christ. C'est la porte. Maintenant, Jésus nous dit, pour vivre dans le royaume, c'est marcher par l'esprit. C'est vivre par l'esprit. C'est prier par l'esprit. C'est chanter par l'esprit. C'est faire toutes choses par l'esprit. Par l'esprit venu, dire par le Saint-Esprit. Tout se fera par le... Il n'y a rien en dehors de l'esprit. Si quelqu'un veut marcher sans l'esprit, tu vas marcher dans les affaires du monde, dans la chair. C'est toujours par l'esprit. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Donc il faut une rencontre avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te rencontrer. « Oui, je l'ai déjà rencontré hier, oui, mais il y a différents niveaux de rencontre. »« Il veut t'emmener dans les profondeurs, à un autre niveau de rencontre. »« Si c'est à toi que je parle, tu dis Amen. amen. »« Aujourd'hui, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu veut te rencontrer. »« Il veut qu'il y, qu y ait un autre niveau de rencontre. »« La bonne nouvelle avec lui, c'est que dans Acte 2, on voit qu'ils ont rencontré l'Esprit. »« Mais dans Acte 4, ils ont encore rencontré l'Esprit dans une autre mesure. »« Niveau après niveau, coudé après coudé, mesure après mesure. »« Aujourd'hui, pour toi, c'est un autre niveau de mesure. » Si c'est à toi que je parle et tu veux le recevoir, tu dis « Amen, Amen. ». Ne sois jamais satisfait. Ne sois jamais satisfait. Ne sois jamais satisfait. Sois un constant assoiffé, affamé de l'Esprit, de Dieu, de Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu, sinon je meurs. Je veux Dieu. Donne-moi Dieu, c'est tout ce que je te demande. Donne-moi Dieu. Je veux rencontrer Dieu. Je veux plaire à Dieu. Je veux connaître Dieu. Je veux me connaître. Connais le Fils, c'est par lui qu'on rentre. Après, connais l'Esprit. C'est par l'Esprit que tu vas connaître le Père. C'est par l'Esprit que tu vas connaître le Christ Jésus. C'est toujours par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La semaine dernière, le pépé, le pasteur, a parlé de la compétence. Mais Dieu, d'où vient la compétence Sois excellent, d'où vient l'excellence S'il te dit, prépare demain, travaille sur toi-même, deviens excellent, décide de devenir excellent. Il te parle de quoi Il te parle d'une manifestation de l'esprit de sagesse. Amen. Tout c'est dans l'Esprit. Te, la compétence, c'est l'esprit. Quand il vient habiter en toi, il va apprendre à te rendre sage. Le sage planifie l'avenir. Le sage prépare demain. Le c'est l'esprit de Dieu qui te rend sage. Je ne te parle pas de la sagesse terrestre ou charnelle. Je te parle de la sagesse qui vient de Dieu. Il va te dire apprends telle langue. Si l'esprit de Dieu, tu viens, il vient habiter en toi et tu apprends à l'honorer, tu apprends à marcher avec lui, il va faire de ta vie un sujet d'étonnement. Parce qu'il va même t'emmener dix ans en avant. 10 ans d'avance. L'esprit. Non, arrêtez. Tout, c'est le Saint-Esprit, tout, tout dans la vie, c'est l'Esprit. Jésus ne faisait rien sans le Saint-Esprit, rien, absolument rien. Lui-même, il, il a dit, est-ce qu'on peut continuer Est-ce qu'on peut continuer Dans Jean 12, c'est un exemple, verset 49, il dit, moi, moi, Jésus, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, le, je suis un envoyé du Père. Tout envoyé du Père doit faire comme Jésus a fait. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement, c'est la vie divine. C'est pourquoi les choses que je dis, je, ne les, je les dis comme le Père me les a dites. Jésus dit, je ne fais que répéter ce que le Père... Mais qui est le Père Le Père est, est en moi par le Saint-Esprit. Quand il parle du Père, le Père est dans le ciel, mais le Père est avec lui. Comment Par l'Esprit du Père. l'envoyé de la présence du Père. On l'appelle le Saint-Esprit, ou encore l'Esprit de, de, de, du Père. Quelqu'un me dit « Amen ». Il ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Toi, tu veux faire, toi et moi, on veut faire. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Les cris, les chants, les « Amen », les slogans, ça ne marche pas. Ce monde est un monde des ténèbres. Ce monde des ténèbres est un monde spirituel complexe, hostile, à toute lumière qui veut briller. Ils sont hostiles. Ils combattent la lumière. La Bible dit que la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne veulent pas la lumière. Ils t'empêcheront par tous les moyens de briller, de devenir ce que Dieu t'a appelé à devenir. Les ténèbres, l'atmosphère démoniaque, ils s'opposeront à toi de toutes leurs forces pour t'empêcher de devenir ce que Dieu t'a appelé à devenir. Le Père dit "Je veux ça pour toi." Les ténèbres disent hum, hum, "Jamais, ça n'arrivera pas pour toi. On va s'opposer à toi." Il faut juste, il faut un peu plus que les bonnes paroles, les bonnes confessions, les bons cris, pour que tu perces les ténèbres et que tu brilles au milieu des ténèbres. Il faut beaucoup plus que ça. Jésus avait grandi en sagesse, il avait grandi, il était un peu plus mature. À 12 ans, il parlait, il connaissait la parole, mais il ne pouvait rien faire. Il fallait qu'il aille dans Luc chapitre 3, où il est sa rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Il connaissait la parole, il étudiait la parole, il étonnait les gens à l'âge de 12 ans, mais il n'a rien fait. 12 à 30 ans, rien On n'a pas vu de malade guéri, on n'a pas vu de miraculeux, on n'a pas vu d'impact planétaire, non On n'a rien vu, qu'une bonne sagesse, bonne intelligence, bonne capacité, il s'exprime bien, il est éloquent, il est élégant, ah, il est beau, il est ceci, oui c'est bien. Ça ne change pas le monde, ça ne change rien, ça ne change rien. Il avait besoin d'une rencontre. Avec qui Le glorieux Saint-Esprit. L'envoyé de la présence du Père. L'envoyé de la présence de Dieu. Donc mon frère, vous allez encore me dire que je n'aime pas, je ne critique personne. Mais je dis les amis, je vous en supplie, il faut qu'on suive le chemin, le modèle de Jésus-Christ. C'est lui notre référence, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un me dit « Amen ». Alors lui, quand il allait se faire baptiser dans le Jourdain, il allait se faire baptiser dans le Jourdain parce qu'il savait que c'était l'heure de sa rencontre avec celui qui vient du ciel. On l'appelle le Saint-Esprit. Et entre parenthèses, l'Esprit n'est descendu que lorsqu'il priait. Le Saint-Esprit de Dieu ne se mouvoie, ne se manifeste pas dans la prière, mais dans une vie de prière. Dans une vie de prière. La vie de prière, c'est le moteur par lequel l'Esprit opère par lequel l'Esprit agit, par lequel l'Esprit se manifeste. La vie de... Je pas dit la prière, j'ai dit la vie de prière. S'il n'y a pas de vie de prière, il n'y a rien, il n'y a que du bruit. On peut prier sans prier. On peut prier sans impact. On peut prier sans résultat. La clé, c'est toujours lui-même, le Saint-Esprit, et il va te visiter aujourd'hui. Il va te visiter aujourd'hui. Même s'il y a une seule personne, je vous dis qu'il m'a envoyé aujourd'hui pour que quelqu'un le rencontre. Il va se révéler à quelqu'un tout à l'heure avant la fin de ce que. Il... Hein? Il va le faire. Pourquoi Parce que c'est lui qui m'a envoyé pour le faire. Le pasteur a parlé de l'onction. Je suis venu envoyé par l'Esprit pour vous parler de l'onction. Pas dans les discours, mais dans la pratique. Tu ne dois pas seulement dire Amen, tu dois l'expérimenter. Et toi, ton jour d'expérimentation, c'est aujourd'hui c'est à toi que j'ai parlé, donne-moi un meilleur amen. amen. Donne à Dieu un meilleur amen. amen. On a vu que Dieu veut que chaque croyant qui a reçu Jésus-Christ, qui a reçu le Saint-Esprit, expérimente la totalité de l'Esprit. Voilà pourquoi on a parlé de Étienne, on a parlé de Barnabas, on a dit à propos de Étienne et de Barnabas, c'était des hommes pleins de foi et pleins d'Esprit-Saint. On cherchait des hommes qualifiés dans l'Église pour s'occuper de la distribution des vivres, du ministère de la solidarité, et on a trouvé cette personne qui soit pleine d'Esprit-Saint. « Dis avec moi, pleine d'Esprit-Saint ». Le mot plein d'Esprit Saint fait référence à la plénitude. La plénitude. Dis avec moi la plénitude. Dis avec moi, Père, je veux la plénitude. Mon frère, il faut le dire tous les jours, je veux la plénitude. Quand on parle de la plénitude, on parle de l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 11, on connaît ce qu'il a déjà dit. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. un rejetant naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Un, l'Esprit de l'Éternel. Deux, l'Esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Un seul esprit, une seule personnalité qu'on appelle le Saint-Esprit, mais qui se révèle, qui se manifeste de sept manières différentes. Les sept opérations de l'esprit. Le même Saint-Esprit, mais il se manifeste, c'est lui qui met dans ton cœur la crainte de Dieu. C'est lui qui met dans ton cœur la capacité de connaître Dieu. C'est lui qui met dans ton cœur la soif de Dieu. C'est lui qui met dans ton cœur la grâce de craindre Dieu. Parce que craindre Dieu, c'est une grâce. C'est pas, non, je me suis levé, j'ai décidé de craindre Dieu. Bêtise. Personne ne peut craindre Dieu, ne peut révérer Dieu, si Dieu ne lui accorde pas cette grâce. C'est un. Tout ce que tu veux de Dieu, il faut que Dieu t'accorde cette grâce. La grâce capacité. S'il ne te l'a pas accordé, laisse pour toi. Je lui dis, mon frère, ce n'est pas parce que tu as étudié 101, 201, 301, 401, 501, 601, à partir de 001. Ce n'est pas parce que tu as appris la prière. Oh, j'ai appris à prier en 201. Ok, tu vas prier pendant deux semaines. Le monde des ténèbres combat ceux qui prient. Donc tu peux entendre tous les cours sur la prière, mais ne jamais avoir l'esprit de prière. Tu peux tout apprendre sur la prière. Alors je prie par l'Esprit, je prie en tout temps, prie par la foi, prie par la parole, prie, prie, prie, ah Amen, parce que j'ai compris. Deux semaines plus tard, les ténèbres, qu'on appelle les ténèbres de l'assoupissement, vont te rattraper. Après, je... Il te faut l'Esprit de prière. Et tu vas le recevoir tout à l'heure. J'ai dit, tu vas le recevoir tout à l'heure. L'Esprit de prière. La première chose que Satan c'est la prière Il sait qu'un homme, une femme qui a un esprit de prière est dangereux pour les ténèbres Voilà pourquoi il te laisse prier un peu, après tu bats, il te laisse prier une heure lundi, une heure le mardi, zéro heure le mercredi, allez, encore deux heures le jeudi pour compenser ce que tu as raté, et puis après, non, il a dit « prier. faites-en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications Priez sans cesse Priez sans cesse Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais abandonner. Qui peut faire une chose pareille Seul l'Esprit. Il peut te rendre capable. Et il a rendez-vous avec toi aussi aujourd'hui. J'ai dit qu'il a rendez-vous avec toi aujourd'hui. Tu pries Non, il va t'emmener plus haut. Plus haut encore. Ah. Le jour où il a traversé, le jour où il a marché sous les eaux, Jésus a libéré le peuple en, en vers 18h. Le gars, il a prié jusqu'à 3h du matin. 9h de prière non-stop. Hein, ça, tu crois que c'est tout le monde. Non, c'est une grâce. Cette grâce, ça va venir sur quelqu'un aujourd'hui. Cette grâce va venir sur les églises qui sont connectées aujourd'hui. Mais qui fait ces choses Mais le Saint-Esprit. Tout se fait par l'Esprit. Pas par tes efforts. Oui, tes bonnes intentions, c'est vrai. Ça ne suffit pas. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Donc nous avons parlé des cette, nous avons commencé à parler des sept manifestations, de cette opération de l'esprit. Et la première opération, la première manifestation de l'esprit, comme il est écrit dans la prophétie d'Esaïe, il n'a pas commencé par l'esprit de l'Éternel pour rien. Il a commencé par l'esprit de l'Éternel. Parce que c'est toujours par ça que l'esprit veut commencer. Dans un monde de ténèbres, l'esprit de l'Éternel. Comme avec Jésus, le Saint-Esprit vient dans ta vie aujourd'hui précisément pour se révéler à toi. Parce qu'il veut que tu le découvres et il veut se manifester dans ta vie comme l'Esprit de la Seigneurie, l'Esprit de la domination. quelqu'un me dit Amen, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, c'est-à-dire on parle de toi. J'ai dit qu'on est en train de parler de toi, mais la qualité de toi, Amen, c'est la grâce qui viendra sur toi. C'est quand Dieu parle, il faut faire attention. Quand Dieu parle, tu dis, il va reposer sur toi. Tu dis, Oui, Seigneur, je suis là. Ben, tu dis, oh, oh, oh, Tu remues ta tête, tu viens de, il, tu, tu, tu l'intéresses plus. Mais t'inquiète pas, il y a au moins une personne aujourd'hui qui va expérimenter la rencontre avec l'Esprit. Dans l'acte 10, verset 44, il est écrit Pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit descendit. Donc, pendant que je parle, ne sois même pas surpris je vous demande de ne pas vous focaliser sur ce qui va se passer à côté de vous focalise-toi sur toi-même que les frères de la sécurité avant la fin du service soient prêts parce que peut-être qu'il y aura du débordement, je ne sais pas, l'esprit peut se manifester de manière visible en faisant du bruit tout comme il peut se manifester calmement mais ce qui est sûr c'est que celui qui a faim va manger aujourd'hui va rencontrer Dieu aujourd'hui Dis avec moi l'Esprit de l'Éternel. La première manifestation, et c'est sur ça que je veux rester aujourd'hui, c'est l'Esprit du Seigneur. Mon frère, pendant que je veux parler, l'Esprit va remplir plusieurs personnes. L'Esprit va confirmer la parole qu'il m'a donnée dans les différents campus où vous êtes. Donc ne soyez pas distraits, hein, parce que les rencontres avec Dieu, parfois, ça fait du bruit. Des fois, ça se fait son bruit. Mais le plus important, c'est la rencontre. Est-ce que je peux continuer nous avons vu que le Saint-Esprit, donc comprends bien, c'est un seul et même esprit, mais qui se manifeste de plusieurs manières. Et une des premières manifestations qu'il veut, qu veut établir dans ta vie, c'est la domination. Ça. En plus, c'est la décennie de la domination. Il n'y aura pas de décennie de la domination sans l'implication, sans la révélation, sans la rencontre de chacun d'entre vous, avec l'esprit de la domination. Avec l'esprit de la... Ou encore l'esprit de la Seigneurie. Ou encore l'esprit du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait Comment il se manifeste On a vu qu'il te donne une force surnaturelle. On a vu qu'il te remplit d'un courage surnaturel. Quand l'esprit de... J'étais oppressé, mais là, je vois que tu ne m'écoutes même plus. Hein. Ouh « tu me, tu me, Je ne te fais plus peur. Hey » Non, quand l'esprit de la seigneurie vient, la peur... Excusez-moi, mon règne est fini. Donc, on n'a même pas besoin de prier pour l'esprit de peur pour qu'il s'en aille. Il s'en va naturellement, parce que le patron arrive à bord, parce que le commandant en chef, l'esprit de la domination... Oh Mais à qui je suis en train de parler oh. Mais je te parle de l'esprit de la domination, frère. Ah, oh, mais c'est lui qui te... Ah, oh, il impacte ton âme. Toi-même, tu ne sais pas d'où te vient ce courage, cette bravoure, ça vient de l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur, c'est une des manifestations du Saint-Esprit. Tu romps plus d'autorité. Une autorité que tout le monde te connaît. Oh, mais toi je te connais, non tu me connais. Mais oui c'est moi, mais tu as changé. Ah oui, mais l'Esprit du Seigneur, il te oint aujourd'hui. Et en parlant de l'Esprit du Seigneur aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur une des opérations de l'Esprit du Seigneur. On n'a pas fini, hein c'est toujours le même Saint-Esprit. La première manifestation de l'Esprit du Seigneur, de l'Esprit de la domination... Qu'est-ce qu'il fait, l'Esprit du Seigneur Une des choses qu'il va faire avec toi et qu'il veut faire avec toi aujourd'hui, c'est qu'il veut te revêtir de la puissance d'en haut. Ah, de quoi La puissance d'en haut. De quoi La puissance d'en haut. De là la... Mais il faut le dire à haute voix. De là la... Jésus leur dit, d'abord Jésus a opéré dans la puissance. À l'âge de 30 ans, rempli du Saint-Esprit, c'était l'introduction au, au, au règne, à la vie de puissance. Il s'est retiré pendant 40 jours. 40 jours de rencontre intime avec la personne du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit l'a instruit. Le Saint-Esprit l'a façonné. Le Saint-Esprit l'a préparé. Comment marcher avec moi Comment m'obéir Comment te soumettre à moi Je suis l'envoyé de la présence du Père. Toi et moi, on se connaît. Mais tu étais sur, tu es sur la terre, tu as perdu... Tout ce qui faisait ta divinité. Tu es Dieu, mais tu ne ressembles plus à un Dieu. C'est moi qui vais te rendre capable de vivre comme un Dieu sur la terre. Jésus lui dit « Ah, ça fait 30 ans que je t'attends mon gars, ça fait 30 ans, enseigne-moi comment on fait, montre-moi comment on fait. » Il dit « Je te prends par la main, je suis l'envoyé de la présence de Dieu, je suis celui qui apporte la présence et la puissance de Dieu, fais-moi confiance. » 40 jours de rencontre dans l'intimité, dans le secret entre le Saint-Esprit et Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi il est dit que Dieu a ouin, Dieu a ouin Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit et de puissance. Il allait de lieu en lieu. Qui l'envoyait de lieu en lieu Le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. amen. Maintenant curieusement, quand dans Luc 4, verset 1, il est... Il part avec l'Esprit dans le désert pour passer 40 jours dans le jeûne de la prière sous instruction, s'il vous plaît, du Saint-Esprit. Donc il y, a le, il y a des temps de prière que l'Esprit de Dieu va te pousser à voir. Il ne va pas faire 40 jours si ne t'a pas poussé à le faire, tu vas mourir pour rien. Est-ce qu'on peut fermer cette parenthèse alors dans Luc chapitre 4 verset 14, maintenant après 100 ans de prière où Satan est venu le tenter, la Bible dit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna maintenant en Galilée et sa, sa renommée se répandit dans tout le pays, dans tout le territoire parce que quand quelqu'un est revêtu de la puissance de l'Esprit, je te dis, ce n'est qu'une question de temps, les gens vont s'en rendre compte, les gens vont commencer à parler. Tu n'as pas besoin de faire ta publicité. Laisse l'Esprit du Seigneur faire ta publicité. Tu n'as pas besoin de « like » ou d'avoir des « likes. ». Laisse-les. Tu peux avoir zéro « like », mais avoir un impact retentissant par la puissance de l'Esprit du Seigneur. Est-ce que je peux continuer Donc, nous voyons que Jésus lui a été revêtu de la « puissance ». Et dans Luc 4, maintenant, un peu plus loin, verset 18, il va dans la synagogue, il nous explique ce qui lui est arrivé. Il dit « Il m'est arrivé ceci, je suis revêtu de la puissance de l'Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il s'est passé quelque chose. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi, il m'a oint, il m'a donné l'onction. » Comme il veut te la donner à toi qui m'entends ce matin. « Il m'a donné l'onction. » pour annoncer, pour évangéliser, pour proclamer la bonne nouvelle, pour proclamer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Mais pas seulement proclamer, proclamer, et s'il vous plaît, démontrer. Parce que si on parle, mais on ne démontre pas, on a un problème. Celui qui me rend capable de parler, c'est le Saint-Esprit. Celui qui me rend capable de démontrer, s'appelle aussi le Saint-Esprit. Mais dans sa particularité, dans sa dimension de l'Esprit du Seigneur. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Il y a quelqu'un, le Seigneur disait ce matin, qui est dépressif, chronique. Dépressif, chronique. Aujourd'hui, c'est un jour de libération. Je ne sais pas où tu es, mais aujourd'hui, la dépression et toi, c'est une histoire de divorce consommée. C'est terminé. Le contrat de bail, c'est un esprit. Tu avais ouvert la porte suite à une, à une tragédie que tu as vécue. Et depuis, tu es resté triste, triste, triste. Et tu as ouvert... La porte a un esprit de tristesse, aujourd'hui, pendant la... Tu vas te rendre compte qu'on rentre à la maison, que c'est fini, c'est fini. La parole sort là, c'est déjà fini. Toute forme de dépression est déjà partie, parce qu'aujourd'hui, la dépression est remplacée par la domination de l'esprit du Seigneur. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a envoyé donc pour libérer tous ceux qui sont dans les prisons. Qui peut oser aller libérer ceux qui sont dans les prisons spirituelles, dans les fosses, dans les calebasses, dans les eaux, dans les arbres qui ont la terre. Comment peux-tu, toi, aller sortir le mariage de quelqu'un, sortir la santé de quelqu'un qui avait été enterré, sortir les enfants, sortir le mari ou la femme, sortir la destinée, sortir le travail Qui peut le faire Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, c'est possible. Qui le fait L'Esprit du... Mon frère, il faut que tu le désires. Ma soeur, il faut que tu le désires. Est-ce que tu désires un Dieu ah. Il est pour proclamer une année de grâce. Autrement dit, lorsque l'Esprit du Seigneur se manifeste dans ta vie, tu peux venir dire à quelqu'un, « Aujourd'hui, tes souffrances s'arrêtent. » Oh, c'est tout, oui, c'est tout, c'est tout, c'est tout. et c'est ce que Dieu va faire avec plusieurs d'entre vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 8 août, je crois, 2000... Euh, le 9 ou le 8, je ne sais plus trop, qu'importe. Nous sommes le deuxième dimanche du mois d'août. Tu te souviendras qu'aujourd'hui, j'avais une rencontre avec Dieu. Est-ce qu'on peut continuer, mon frère Dis avec moi l'Esprit du Seigneur. Comment il opère C'est lui qui te remplit de power. Il te remplit, il te revêt de... Puissance, L'Esprit du Seigneur te remplit de puissance. Et quand il te remplit de cette puissance qui vient d'en haut, voilà pourquoi Jésus avait dit, avant de partir, quand cette puissance vient, elle te confère une autorité. Amen. Beaucoup d'entre nous, tu as prié, tu as chassé, mais... Tu, tu dis, mais comme le pasteur m'avait dit de chasser, j'ai chassé, j'ai prié, mais... Ah pasteur, ça ne marche pas, je ne comprends pas, par le sang de Jésus qui a été versé à la croix du calvaire, sort esprit un peu, il dit, oui, je ne sors pas. Oh, mais est-ce que c'est le sang qui ne marche pas Non, mon frère, le sang marche, le sang n'a aucun problème. Le problème, c'est l'autorité. Le problème, c'est la puissance. Parce que pour parler à certaines montagnes, il faut avoir un niveau de puissance plus élevé. Et la puissance vient d'une seule personne, l'Esprit du Seigneur. Il va remplir quelqu'un aujourd'hui. La qualité de toi amène la m'embête. Ah, L'Esprit du Seigneur. Le pasteur a parlé de l'onction. C'est l'onction qui va libérer sur l'église aujourd'hui. Mon frère, il va libérer l'onction, pas sur les pasteurs, mais sur ceux qui ont cru. Sur ceux qui ont cru, il va libérer L'onction. Qui le fait L'Esprit du... Acclame-le comme quelqu'un qui le croit. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit de la Seigneurie. L'Esprit de la domination. Est-ce que tu es en train de l'acclamer Est-ce que tu es en train d'acclamer En acclamant l'Esprit, tu honores l'Esprit. Tu reconnais l'Esprit. L'Esprit de la Seigneurie. Ah Amen Je vous asseoir. Ce n'est pas terminé, mon frère, nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes allés, nous sommes en train d'aller dans la rencontre avec le glorieux Saint-Esprit, comme jamais tu l'avais connu, comme jamais tu l'as expérimenté. Les yeux de quelqu'un vont s'ouvrir aujourd'hui. Les oreilles vont commencer à s'ouvrir aujourd'hui. Pendant que je parle, toi, oh, moi je ne prophétise pas. Tu vas prophétiser aujourd'hui. Ah, à qui je suis en train de parler, donnez amen c'est lui qui confère l'autorité. Le droit de commander et d'être obéi. Jusque-là, tu avais été enseigné. Tu avais dit, j'ai reçu le droit de commander et d'être obéi. J'ai entendu plusieurs personnes dire, j'ai reçu le droit de commander et d'être obéi. Mais ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Parce que la personne qui te rend capable de commander, ce n'est pas toi. Ce n'est pas la puissance de ta voix. Ce n'est pas le nombre d'heures de prière que tu as fait. Tout ça, ça peut être important. C'est une personne qui revient avec son ministère. On appelle le Glorieux Saint-Esprit. Et quand il te revêt de puissance, maintenant quand tu parles, même à voix basse, au nom de Jésus, pareil eh, eh ce n'est pas le terme de la voix. Ce n'est pas le terme de la voix. C'est le mandat de l'autorité qui est donné par l'Esprit du... Ah, mon frère, il faut l'aimer. Est-ce que tu l'as rencontré D'accord, mais ton jour de rencontre, C'est... L'Esprit du Seigneur, il te revêt de la puissance d'en haut. Et quand cette puissance vient, la puissance d'en haut te rend capable d'opérer dans les miracles, d'opérer dans les prodiges. Il va faire de toi un signe, un signe dans ta génération. Tu voulais briller, pas sans lui. Il a dit non, pas sans moi. Mais avec moi, je veux faire de toi un sujet d'étonnement, un sujet de louange. Mais ce n'est pas parce que tu as dit Amen, c'est parce que l'Esprit du Seigneur vient te revêtir de la puissance. Jésus a connu la même chose. On ne peut faire que ce que Jésus a fait. Tel il est, tel nous sommes. Tel il a fait, tel nous faisons. Nous suivons la méthode de Jésus. Nous suivons le chemin de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit un bon Amen. Il t'opère. Il te rend capable d'opérer sans faire d'effort. C'est-à-dire naturellement dans le surnaturel. Dans le surnaturel devient naturel. Les miracles deviennent naturels. Les miracles ne sont plus une exception. Les prodiges, les signes ne sont pas une exception. Bien sûr, il, il, il accorde des grâces particulières à certains, c'est vrai. Mais la vérité, c'est qu'au moins tu dois avoir quelque chose. Quelques miracles doivent commencer à t'accompagner. Non, ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les apôtres. Ce n'est pas pour les évangélistes. C'est pour ceux qui ont cru. C'est pour ceux qui ont cru. C'est pour ceux qui ont cru. Oh, Église, on nous a dit... Non, on attend tout du pasteur, on attend tout des prophètes, on attend tout, non, mais on doit attendre de toi aussi parce qu'eux ils brillent, mais toi tu dois briller dans ta génération au milieu des. Amen. Tu es né de nouveau depuis la semaine dernière. Toi aussi tu as l'agenda de Dieu pour être rempli, revêtu de l'esprit du. Ils te rendent capable de. Est-ce que tu sais pourquoi les gens suivaient Jésus? Est-ce que tu sais pourquoi les gens suivaient régulièrement Jésus Les gens vont venir à l'église, et l'église va aller à eux à cause de ça. Luc chapitre 5, verset 15, il est écrit que les gens le suivaient. Les gens, non, Luc 5, voilà. Sa renommée se répondait de plus en plus, et les gens venaient en foule. Ils n'allaient pas dire, venez, je fais une campagne de com', venez. Mm -mm. C'est l'esprit qui va les attirer. Parce que quand un bâtiment est en feu, que tu ne veuilles ou pas, ça attire, ça attire toujours l'attention. Quand un bâtiment en feu, les gens viennent. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe C'est le jour de la Pentecôte. Il n'y a pas eu de campagne Facebook, il n'y a pas eu de campagne YouTube, il n'y a pas eu de campagne d'affiches et compagnie. La multitude a, a couru le jour de la Pentecôte. Pourquoi L'Esprit a dit laissez-moi faire. Vous avez trop de com, vous avez trop de technologie. C'est pas mauvais, mais laissez-moi maintenant faire. Je suis Dieu. Je sais comment attirer les hommes, comment les transformer. J'essaie de te dire que tout. Vraiment, il faut qu'on apprenne à dépendre de l'Esprit. Il faut qu'on apprenne à dépendre de l'Esprit. La Bible dit à son sujet que sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour faire quoi Un, pour l'entendre, viens avec moi pour l'entendre, pour écouter sa parole. Deux, et pour être guéri de leur maladie. Pourquoi Il portait quelque chose. Quand il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a commencé à opérer des miracles. Des... Quand on parle de miracles, on parle de toute activité surnaturelle. L'activité qui engage la puissance de Dieu. Alors quand on parle des miracles, on parle parfois des prodiges, c'est une autre dimension des miracles. On parle des signes, c'est une autre catégorie de miracles. Quelqu'un me dit amen. amen. Mais moi ce qui m'importe, c'est que ta vie devienne un sujet de témoignage. Et pour que l'Esprit de Dieu commence à opérer des miracles à travers toi. Pas besoin de toujours appeler le pasteur, non. C'est toi maintenant qui es porteur de la présence de Dieu, de l'esprit, de l'onction, la puissance de Dieu pour aller guérir les autres, pour aller secourir les autres dans les hôpitaux, dans les rues, dans les maisons, dans les villes. Il faut que Dieu passe par toi. Il faut me dire Amen à ça. Luc chapitre 16. Luc chapitre 6 plutôt verset 18. Verset 17, pardon. il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes. Tu vois, les multitudes de personnes de la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime, de Tyre et de Sidon, ils étaient venus pour l'entendre, pour écouter la parole comme ce matin et pour être guéris de leur maladie, pour être guéris. Les gens sont malades les gens sont malades, la technologie n'a jamais été aussi avancée, et pourtant, il y a tellement de nouvelles pathologies, de nouvelles menaces, de nouvelles crises sanitaires, de nouveaux dangers, il y a tellement de menaces, les gens sont malades, et Dieu n'aime pas la maladie, il a sacrifié son fils parce qu'il n'aime pas la maladie, cela dit, il n'y a pas que les malades qui ont des challenges, il y a la malnutrition, il y a la pauvreté, il y a tellement de maux, tellement de cataclysmes, catastrophe sur la terre. Dieu n'aime pas ça, mais Dieu cherche des hommes et des femmes par qui il va se manifester pour répondre aux besoins des hommes de ta génération. Amen. Tu es appelé à servir Dieu dans ta génération. Et pour ça, tu ne peux pas le faire seul. Tu as besoin de revêtements de puissance. Tu as besoin d'être rempli de la puissance d'en haut. Parce que le pasteur ne peut pas tout faire. Mais toi, il y a des choses que l'esprit va faire avec toi. Il y a peut-être des démons que tu ne pourras pas chasser. Mais il y a des démons que tu pourras chasser, tabasser. Tu ne pourras pas guérir toutes tes maladies. Mais il y a des maladies qui vont te connaître. Qui vont apprendre à te découvrir. Si c'est à toi que je parle, donnez un amen main de quelqu'un qui croit. Oh Laisse ton titre de pasteur, d'AP, de P, AP, A, P, a P, c. Dieu s'en fout. Moi aussi, je m'en fous. Ce qui importe, c'est l'esprit de la Seigneurie qui te oint, qui veut te revêtir de la puissance. Mon ami, décomplaissez-vous. Dans cette affaire de l'esprit-là, il n'y a pas de titre. Jésus avait un titre. Il avait un titre. Mais quand l'esprit est venu, on l'a appelé celui-ci est le Christ. Les gens commencent à l'appeler Papa. Jésus, Jésus leur rappelle, « mes enfants, oh, petit, tu as 30 ans, je suis ton enfant. L'Esprit du Seigneur, quand tu es revêtu de la puissance, il dit, je vous appelle mes enfants. Hey, Jésus parle à un gars comme Pierre, je suis ton grand frère. Hein? Il dit, mais tu, tu es papa, hein? tu es mon papa. Tu comprends, non C'est l'autorité qui vient avec l'Esprit. Tu respectez-moi, hein? respectez-moi, je suis votre grand frère. Hein? votre pasteur, hein Non, mon frère, sois décomplexé. Dans l'esprit de Dieu, là, il n'y a plus de titre. Il y a d'abord la grâce de recevoir, la puissance qui vient d'en haut. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc Jésus a manifesté une vie de puissance. Il n'y a aucune maladie qui résistait. L'onction était tellement grande dans sa vie qu'il a dominé sur tout. Dis Amen. Et avant de remonter vers le Père, oh, il y a beaucoup à dire. Avant de remonter vers le Père, dans Luc chapitre 24, verset 49, tu connais ce passage-là, mon ami. Tu connais. Il est sur le point. Là, maintenant, on parle de Jésus qui est ressuscité. Hein? Maintenant, Jésus leur dit Bon, moi, je, le temps pour moi est venu de partir. Ça, c'est dans Luc. Je pars, les gars, je pars. Oh, mais comment ça Non, vous, calmez-vous. Bas ben, la terre, calmez-vous. Voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mon frère. Le Père avait promis. Le Père avait promis qu'il viendrait juste pour toi. C'est le plus beau cadeau que le Père t'a donné. Un, il donne son fils. Deux, il donne son esprit. Wow, l'éternel est bon. Sa bonté dure hey, à tous deux. Hey, c'était à au L'éternel est bon. Remets le verset, s'il te plaît. Remets le verset, s'il te plaît. J'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, bon, allez on va aller évangéliser. Non, on va aller prier pour les malades. Restez dans la ville. Attendez, non. Hey, le monde est spirituel. Je sais que vous êtes euh, excité. Au nom de Jésus. Euh, allez. Non, non, non, ça ne marche pas comme ça. Le monde spirituel, nous, on ne vous reconnaît pas. Vous avez besoin d'un cachet, d'une saut qui vient de moi. Donc il dit donc Il dit, restez là. Et restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez équipés, revêtus de la puissance d'en haut. Et quand la puissance d'en haut va venir là, les amis, je vous promets, vous-même, vous, vous n'allez pas vous reconnaître. Vous-même, vous serez transformé, Mais qui va vous transformer La puissance qui vient d'en haut. Elle vient par une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait rencontre entre vous et lui. Vous, moi, je l'ai rencontré. Vous devez le rencontrer. Chacun doit le rencontrer. Chacun doit le... Quelqu'un dit Amen. y avec moi la puissance d'en haut. J'ai écouté un prédicateur qui a dit une phrase qui m'a touché. J'ai retenu tout de suite. Il disait, il disait, « Le plus grand besoin... De toute personne qui n'est pas encore sauvée. Toute personne qui est perdue, c'est de rencontrer Jésus pour être sauvée. Le plus grand besoin de toute personne non sauvée, c'est d'être... Oui. Le plus grand besoin d'une personne qui est sauvée, qui a reçu Jésus-Christ, qui est née dans le royaume. Son plus grand besoin, c'est d'être transformé, D'être... transformé Pour devenir mature, pour devenir mûr, pour devenir équilibré dans le Seigneur. Mais le plus grand besoin d'une personne transformée, c'est de devenir équipé, revêtu de la puissance. Et le plus grand besoin de quelqu'un qui est revêtu de la puissance, c'est le caractère et l'humilité. L'humilité. Parce que sans ça, là, tu vas tout perdre. Est-ce que tu as compris Donc toi, tu es déjà né de nouveau. Tu aimes Jésus, mais tu n'arrives pas à opérer comme Jésus voilà pourquoi Jésus vient te rencontrer aujourd'hui par le Saint-Esprit et il va te rencontrer là où tu as des besoins il va te rencontrer là où tu es en train de soupirer parce que parmi vous, parmi nous il y en a qui en ont marre marre de la vie chrétienne marre de cette vie chrétienne bienvenue dans le royaume, ça ne veut plus rien dire pour moi ma vie est fade, je ne comprends pas mes affaires sont bloquées ma santé va mal, mes affaires ne avancent pas, même ma famille ça n'avance pas mon foyer ça n'avance pas je suis tourmenté, je suis persécuté Pourtant, la vie chrétienne, ce n'était pas ça qu'on m'avait dit. Je m'attendais à plus. Je n'ai pas eu ce que j'attendais. Et même Dieu-là, je ne vois pas comme je devrais le voir. Je ne vis pas Dieu comme je devrais le vivre. J'ai dit « Amen » à plusieurs fois. J'ai fait des semences, mais je ne vois toujours pas la transformation. Parce qu'il te manque quelque chose. Il te manque la puissance. Pour soumettre les circonstances. Pour soumettre le monde des ténèbres à tes pieds. Pour les écraser. Jésus a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Mais pourtant, je crois... Mais je ne vis pas encore ça, c'est normal. La personne qui est supposée te faire vivre cette parole, c'est le Saint-Esprit. Mais dans son opération, sa manifestation comme l'Esprit de la Seigneurie. Et il est venu te rencontrer aujourd'hui. Ah, il est venu te télécharger, t'équiper aujourd'hui. Ah mon frère, il faut dire Amen. Donc avant de monter vers le Père, Oh miséricorde, miséricorde. Avant de monter vers le Père, dans Marc 16 au verset 15, vous connaissez la parole, Jésus nous dit, Allez de par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui sera baptisé, qui sera sauvé, celui qui sera, celui qui croira plutôt et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, celui qui n'aura pas la foi, sera condamné, jugé. Et Jésus annonce, bon, les amis, je ne vous envoie pas quand même comme ça. Hein. Calmez-vous. Hein. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui va vous accompagner. Je vous envoie, mais moi je ne vous envoie pas les mêmes vides. Allez, très bien. Remets le verset maintenant. Il dit, voici les miracles. Dis avec moi, voici les miracles. Dis avec moi, voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il parle de toi. Est-ce qu'il est en train de parler de toi Tu dis Amen. Laisse moi mon frère, pas pasteur, pas apé, pas... Tu es quelqu'un qui est né de nouveau hier. Voici les miracles. Voici les miracles qui vont accompagner. Dis avec moi les miracles. Dis avec moi les miracles. Dis avec moi, on parle de moi. Les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. À partir d'aujourd'hui, cette grâce vient sur toi. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Même ton parler en langue va évoluer à partir d'aujourd'hui. J'ai dit que même ton parler en langue va commencer à évoluer à partir d'aujourd'hui. Hier, tu disais mon nom, coca, coca, coca, cola, coca, coca. Maintenant, c'est brakaba, shakoto marababa baba, brako, shakata, mande, shakata, Oh, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire. Mais ton parler en langue va évoluer. C'est-à-dire la capacité spirituelle va être augmentée. Elle va s'augmenter. Dis Amen. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent de quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Sous-entendu, moi j'ai été vacciné du Covid ou pas vacciné du Covid. Ça veut dire quoi Quand je suis conscient que l'esprit du Seigneur est sur moi. Mon frère, je mets le vaccin. Le vaccin rentre dans mon corps. Rentre, rentre, rentre. Mais tu sais quoi L'esprit du Seigneur est sur moi. Rentre, rentre. Si tu avais... Si tu avais une autre mission que la mission de. Hein, tu meurs, hein, dans mon corps tu meurs, tu meurs. La prophétie, la prophétie, la prophétie. Yeah. Qui a prophétisé Jésus a prophétisé. Jésus a prophétisé. Dit, frère, là c'est pas n'importe quel prophète, c'est Dieu qui vient du ciel sur la terre. Il dit. Si on leur met un breuvage mortel, un poison, ça ne leur fera absolument aucun effet. Aucun effet. Je marche avec la prophétie de Jésus pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un Donc je ne suis pas pour le vaccin, contre le vaccin, je suis pour la prophétie. Si par hasard quelque chose rentre dans mon corps, il mourra. Ça ne me fera pas mal. Si le serpent me pique comme Paul on l'a piqué, je vais se m'en la main. Ah, ah cet homme est un Dieu. Oui, je suis un Dieu. Parce que l'esprit de Seigneurie est sur moi. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin ah. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin oh. Donc est-ce qu'on peut continuer la prophétie Est-ce que tu veux vivre le miracle Dis Amen Ils saisiront des serpents à partir d'aujourd'hui. Tous les serpents sataniques qui te poursuivait, qui te mordait, qui rentrait dans ton estomac, qui se déplace dans ton dos, par la puissance de l'Esprit du Seigneur, il te quitte Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Tout à l'heure, on va prier. On n'aura même pas beaucoup prié. Parce que toi-même, tu vas prier, revêtu de l'Esprit. Tu sais, quand l'Esprit du Seigneur te oint, quand l'Esprit de l'Éternel a saisi Gédéon, lui qui se voyait comme dernier de la famille, Dernier de la tribu, dernier, dernier, dernier. Il était dans la défaite. L'Esprit dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. La Bible dit après, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et avec l'Esprit de l'Éternel, le gars est allé faire la guerre avec une petite poignée de soldats. Et ils ont massacré des milliards, des milliers, des milliers d'ennemis. Ça sera ton partage. Oh, dans ma famille, il y a des ennemis. Ma famille, ces ennemis là la domination, la puissance dont tu es revêtu ce matin, que tu vas goûter dans quelques instants. Ils vont dire, ah, ma fille, je ne te reconnais plus, hein? Mon fils, ah, on dirait que tu as changé, hein? Tu dis, maman, je suis là, le, je suis la même personne, mais quelque chose a changé. Je confirme, je marche dans la prophétie de Jésus-Christ. A oh, dit Amen. Et puis il te dit, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Cette prophétie est pour toi. Cette parole, elle est pour toi. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Non, je pas dit de te lever, réveille-toi. Tu as été tellement longtemps dépendant des autres, dépendant des gens. Non, Dieu, le Dieu qui m'a appelé ce matin, veut te oindre, il veut te donner la puissance pour aller guérir des malades dans les hôpitaux sous la conduite de l'esprit. Ne fais rien sans lui, mais avec lui, tu vas faire des exploits. Lui vient pour te faire briller au milieu des ténèbres. Hein, les ténèbres vont savoir que tu as reçu quelque chose. Ce n'est pas, oh, j'ai grandi en sagesse, j'ai grandi en... Non, on, là, c'est bien, on, on, on laisse ça. On va dans la rencontre. On va dans la rencontre. Est-ce que je parle à quelqu'un Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Pour lui, c'est fini. Maintenant, il compte sur toi. Quand quelqu'un s'assied, ça veut dire que c'est le repos. Lui, il monte, il s'assied. Il dit, père, j'ai fini le job. L'Esprit est avec eux maintenant. Le même qui était avec moi, il est avec eux. Je m'assieds à ta droite. Maintenant, du ciel, voyons comment il fonctionne. Avec l'Esprit du Seigneur. Et là, maintenant, la Bible dit, verset 20, « Ils s'en allèrent prêcher partout. » Oh, en tout, dans toute la France, dans toute l'Europe, les Caraïbes, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, ils s'en allèrent témoigner Jésus, annoncer Jésus, parler de Jésus partout, dis avec moi partout. Il s'essayera partout par la grâce de Dieu. Vous ne voulez pas de nous, mais nous sommes poussés par l'Esprit du Seigneur. Et nous irons partout. Et voilà ce qui se passait. Le Seigneur travaillait avec eux confirmer la parole par les miracles. Dis avec moi les miracles. Oui. Dis avec moi les miracles. Oui. Les miracles qu'il accompagnait. Le Seigneur me disait, parle-leur des miracles, parce que je suis sur le point de faire éclater ma gloire. Et je veux me servir d'eux pour opérer des miracles. Les miracles. Dis avec moi les miracles. Oui. Pasteur, pourquoi est-ce que Dieu tient temps à faire des miracles par moi. Moi, je ne suis rien. Moi, je ne connais rien. Je ne suis pas pasteur. Je n'aspire même pas à être pasteur. Mais est-ce que tu as cru Tu es qualifié pour faire des miracles. Pourquoi Juste quelques exemples, puis après on va prier. Dis avec moi, on va prier. Ah, Est-ce que tu veux prier, frère On va prier. Mais pourquoi Dieu tient autant à ce que les miracles, les prodiges, soient accomplis par le Saint-Esprit qui est en toi Pourquoi hein, Parce que par les miracles et les prodiges et les signes, Jésus veut montrer au monde entier qu'il est vivant. Hein, Jésus a été crucifié. Il a été enseveli et il est ressuscité. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Le problème c'est que parfois, quand on dit ressuscité, ils ne comprennent pas bien. Donc il faut qu'on leur dise, ressuscité, ça veut dire qu'il n'est plus mort. Ressuscité veut dire qu'il est vivant. Il est vivant. En esprit, Jésus le Christ est bien vivant. Jésus on a marre. Parce qu'à travers toi, les gens ne savent pas qu'il est vivant. Et les gens ne croient même pas qu'il est vivant. Il y a des gens qui ne croient pas tant qu'ils n'ont pas vu. Il y a des gens qui croient en écoutant la parole. Et puis il y a des gens qui ne croient pas sans qu'on leur démontre que Jésus est vivant. Et avec moi, Jésus est vivant. Et toi tu parles, tu parles, tu parles. Mais ils ne croient pas que Jésus est vivant. Il dit mais je dois leur montrer que je suis vivant. Voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde, Jésus a dit, mais ils ne le croient pas. Ils vont commencer à le croire. Parce que par les miracles, il est le même hier, aujourd'hui et hier, on l'appelait le faiseur de miracles. Celui qui fait tout à merveille. Jésus, quand j'ai médité, il m'a poussé à méditer tous les miracles. J'ai dit, mais Seigneur, je n'étais pas conscient à quel point tu étais vraiment un homme des miracles. Pourtant, miracle, c'était comme manger un pain, boire de l'eau. <rire> <rire> Partout, il va. Eh, femme, eh bon, qu'est-ce qu'il y a, toi Lève ta main, tu es guéri, puis il part Toi tu as quoi Hé hey, fils de David, aie pitié de moi Il dit qu'est-ce que tu veux Recouvre la vue, recouvre la vue Hé hey, fils de David, qu'est-ce qu'il y a Il veut quoi ah, Il dit esprit surmuet Sort, il part Hé, hey, hey, ça c'est qui La peuple de Naïm Oh madame, ça va Oh femme, tu pleures Maman, ne pleure pas, maman, ne pleure pas Arrêtez le cercueil, la foule était là Arrêtez le cercueil Eh, hey, qu'est-ce Hé, qu'est-ce qu'il y a Hé, hey, hey, jeune homme « Lève-toi !» Je te le dis. « Allez, maman !» Et puis, pas bah, Jésus de Nazareth. « Waouh !» Mais le gars-là, il fait comment? moi. Et hey, pendant qu'il fait ça, les pharisiens, les sadducéens, les religieux, il dit, Mais mais, mais, mais c'est comme s'il buvait de l'eau. Mais mais il n'est pas normal. » Non, et quand on a l'esprit de seigneurie, on n'est plus Normal. » Lazare est mort, il dit oui allons-y, il n'y a pas de problème, Lazare mort, en plus ça sent déjà, allons-y justement, comme ça sent là, c'est bon pour moi. Il n'y a plus d'espoir, il dit quand il n'y a plus d'espoir là, c'est là que moi j'arrive. Maladie incurable, lorsqu'il n'y a plus de curabilité, c'est moi qui interviens maintenant. Il t'emmène au bout de toi-même pour qu'il manifeste sa gloire. Et puis il arrive, il a, oh, vous l'avez mis où Oh Seigneur, ça sent déjà, oh, emmenez-moi là-bas. Mais il, il, Seigneur, eh, calmez-vous. Alors c'est là, il voit tout le monde ému, il dit, oh, il verse une larme, il était tellement plein de compassion. Il dit, ah oh là là, Satan a trop troublé les gens ici, quoi. Ouvrez la grotte. Eh hey, mais Seigneur, ouvrez la grotte. Lazare. Hé, hey, sors. Allez, déliez-le. Laissez-le aller. Jésus de Nazareth. Waouh !»« Jésus de Nazareth. Tout le monde dit, mais enfin, mais enfin, mais il faut l'arrêter. Un jour, ils étaient tellement bluffés, ils ont dit, non, le gars là, euh, Jésus, ils sont venus le prendre pour le faire roi, parce qu'on en a marre, devient roi. On vire César, Hérode, c'est toi le roi. Il allait se cacher, il est dire, vous êtes fou, quoi. L'Esprit du Seigneur. Jésus est le même. Et il est vivant. Ce qu'il faisait hier, il veut le faire aujourd'hui. Ce qu'il faisait hier, il veut qu'on sache par toi. Est-ce que je parle à quelqu'un Il veut qu'on sache... Par toi, qu'il est vivant. Ah non, il n'est pas mort. La mort n'a pas pu le retenir. Il faut le prouver. Il va le prouver par les miracles que tu vas faire désormais. Oui. Si c'est à toi que je pardonne, donner meilleur Amen. Oui. Hein. Pourquoi il tient absolument à manifester les miracles par son esprit au travers de moi Parce que les miracles manifestent sa gloire. Et puisqu'on parle de la manifestation de la gloire au milieu des ténèbres, ça ne se fait pas sans les miracles. Quelqu'un me dit Amen Jean 2, verset 11, tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent lui. Tu vois, il y a un lien entre la manifestation de la gloire et la vie de miracle. Il faut que tu opères de les miracles, il faut que tu opères de les miracles. C'est ton jour, c'est ton heure, c'est la saison pour toi. C'est la saison il y a trop de démons qui tourmentent les gens autour de toi. D'abord, ceux qui te tourmentaient seront virés aujourd'hui. Non seulement ils seront virés, non aujourd'hui plusieurs. Tu es délivré aujourd'hui, mais en même temps tu es équipé aujourd'hui, et tu deviens chasseur de ténèbres aujourd'hui. Aujourd'hui, tu reçois plusieurs grâces. Hein, la grâce d'être une source de bénédiction pour les autres. Mais d'abord, toi-même tu es délivré, toi-même tu es guéri, toi-même tu es équipé, toi-même tu envoies maintenant. C'est ton partage, c'est ton histoire, c'est ton témoignage. Est-ce que c'est à toi que j'ai parlé Je vais entendre un amen pour toi-même. Pourquoi Jésus, tu as manifesté les miracles au milieu de nous à travers toi Je dis bien à travers toi, c'est parce que les miracles, oh par les miracles, par les prodiges, il manifeste son amour, il manifeste sa compassion. Dieu est miséricordieux car l'éternel est bon, sa bonté dure toujours, sa miséricorde dure toujours. Ses compassions ne sont jamais épuisées. Il est plein de compassion. Et la raison pour laquelle il fait ces choses, c'est parce qu'il est compatissant. Il veut que les gens sachent qu'il est compatissant. Tu sais, aujourd'hui, les gens ont une vision de Dieu comme si Dieu se plaisait à la souffrance. C'est-à-dire, mais je suis malade depuis longtemps. Ça ne te fait rien, oh Dieu. Je souffre depuis longtemps. Et Dieu entend le regard de le peuple, le monde qui souffre. Dieu dit, mais moi j'ai des réponses. J'ai mon peuple. Moi je me suis assis. Mais le peuple tu veux il ne me croit pas. Et ils opèrent dans les choses charnelles, la motivation, dans le développement personnel. Ça ne marche pas. Ils ont mis l'esprit de côté. Mais moi, Jésus, j'ai tout fait par l'esprit. Et je vous ai recommandé entre les mains de l'esprit, pour que vous opériez exactement comme moi. J'avais dit, celui qui croira en moi fera les œuvres encore plus grandes. Parce que moi, je vais monter, je vais vous l'envoyer. Mais maintenant, les œuvres doivent se multiplier. Dieu a rendez-vous avec toi aujourd'hui. Dieu a rendez-vous avec toi aujourd'hui. Matthieu 14, verset 14, il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion. Le Seigneur Jésus veut montrer au monde qu'il est un Dieu de compassion. Dis Amen. amen. Il n'est pas insensible à la douleur, il n'est pas insensible au blocage il n'est pas insensible à l'instabilité que tu connais il n'est pas insensible au retard aux tournant, aux échecs, il n'est pas insensible à la détresse, aux souffrances de ton âme non, il est sensible et il veut confirmer qu'il est sensible dans le cas de Matthieu 14, 14 il fut ému de compassion pour la foule pour toi, il est ému de compassion pour les gens qui souffrent autour de toi à commencer par toi même et il veut les guérir il veut les délivrer, il veut les restaurer venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos, il était saint faire, comme il le disait. Mais le problème c'est que les vases, les instruments par lesquels il veut passer sont bloqués. Ils ont des problèmes d'incrédulité. De, Ils ne croient pas que Dieu peut se servir d'eux. Ils croient que Dieu peut passer par le pasteur, mais pas par eux. Ils se fient à leur âge. Ils disent mais moi je n'ai que 13 ans. Est-ce que Dieu peut utiliser un enfant de 13 ans pour opérer dans le miraculeux Mais regarde ce que Dieu a fait avec Jérémie, ce qu'il a fait avec Daniel, ce qu'il a fait avec beaucoup d'autres. Dieu est un Dieu qui utilise tout ce qui est disponible. Donne-lui un vase et il il prend le vase et il manifeste sa gloire. Il veut guérir, il veut soulager, il veut restaurer, il veut transformer la vie des gens au travers de toi. Tu n'as pas de titre, mais ce n'est pas le titre qui fait la différence, c'est lui qui fait la différence. Il veut passer par quelqu'un il veut passer par la famille un de chrétien. Il veut communiquer les grâces au monde en souffrance. Ce monde qui est en délire, en souffrance. Il dit « Je suis miséricordieux, écoutez-moi. » Mais oui, ne leur dis pas que Jésus vous aime. Non, Jésus vous aime et il vous délivre. Jésus vous aime et il vous guérit. Et toi Dieu va maintenant te loin de son esprit pour te rendre capable d'oser imposer les mains aux malades, ou de parler aux maladies, ou de chasser les démons quand tu vas les trouver. Oh, quelqu'un me dit « Amen » parce que c'est ça ton partage. Marre de subir. Les gens sont oppressés de toutes sortes de maladies, d'infirmités. Dieu a une réponse. C'est son église, c'est son peuple, c'est son troupeau. Dieu a une réponse. C'est toi qui entends le sang de ma voix. Dieu et miséricordieux et il veut manifester cette miséricorde. La veuve de Naïm, cette veuve, cette vieille femme était en train de pleurer. Dieu voulait la consoler. Dieu est passé par Jésus de Nazareth le Christ. Maintenant Jésus veut consoler le monde. Il veut passer par toi pour ramener les morts à la vie. La mort n'est pas une fatalité, non. Il y a des morts qui peuvent être ramenés à la vie par la puissance de l'Esprit du Seigneur qui te oint de force. Ah, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire ce matin pour toi Pourquoi il veut manifester une vie de miracle Les amis, quel que soit le niveau que vous avez de connaissance de la parole, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, Dieu va utiliser tous les vases disponibles. Merci. Si vous êtes à la sécurité, vous-même qui êtes à la sécurité, préparez-vous, ne soyez pas distraits. Vous qui êtes en ligne, en train de tapoter, à un moment donné, je vous dire, plus personne n'écrit. Tout le monde va se disposer pour recevoir le téléchargement de puissance. La puissance qui vient d'en haut va venir dans quelques instants. Je dirais, arrêtez d'écrire. Arrêtez d'écrire. Celui qui va en train de décrire, il est en train de chouer. Il est en train de passer à côté de la manifestation de l'esprit. C'est un mépris de Dieu. Quand je veux dire, on arrête d'écrire. Vous qui êtes sur Internet, n'écrivez plus. Concentrez-vous pour recevoir. On ne peut pas recevoir l'esprit et puis être distrait. Non, on reçoit l'esprit. On est connecté on est sensible. Est-ce qu'on peut continuer parce que je vais atterrir. Pourquoi le Seigneur veut manifester par ta vie des miracles, des signes, des prodiges C'est parce que il aime voir les gens le glorifier. Il veut voir les gens lui rendre la gloire. Oh, quelqu'un dit amen. lorsqu'il lorsqu est lorsqu'il rentrait à Jérusalem. Dans Luc chapitre 19 au verset 37, il est écrit, lorsqu'il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie comme toi ce matin. Le pépé a dit, c'est le joie, le mois de la joie, mon frère. Il parlait de cette prophétie qui va s'accomplir pour toi. Ils étaient saisis de joie, ils se mirent à louer Dieu à haute voix. Mais ils louaient Dieu pourquoi pour tous les miracles qu'ils avaient vus, ils louaient Dieu. Pourquoi Pas pour la parole seulement, mais pour la parole qui était accompagnée par des miracles, par des signes. Les gens ont besoin de voir des miracles. Les miracles continuent à glorifier Dieu. Dis-moi Amen. Oh, dans Luc 17, et dans Luc 7 qu'on a vu tout à l'heure. La veuve de Naïm, lorsque le mort s'assit, au verset 15, et se mit à parler, Jésus le rendit à sa mère, « Maman, voici ton enfant qui était mort. » Et au verset 16, il est écrit dans Luc 7, « Tous furent saisis de crainte. »« Wow !» Ils avaient, « Mais comment est-ce possible Mais le galet est bizarre !» Il glorifiait Dieu. Il glorifiait Dieu. « À partir d'aujourd'hui, par ta vie, non, ils vont glorifier Dieu. Est-ce que c'est à toi que j'ai parlé À partir d'aujourd'hui, par ta vie, ils vont glorifier Ils vont dire gloire à Dieu. Non, gloire, non, gloire à Dieu. Non, non, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un me dit Amen Pourquoi est-ce que Dieu veut faire des miracles Je vous l'ai dit, ça va être mon dernier point. Parce que il y a d'autres points, mais je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas croire s'ils ne voient pas. Ok Voilà. Il faut arrêter de condamner les gens. J'étais dans la catégorie des gens qui condamnaient ceux qui ne croyaient pas. On envoie la parole, il faut croire. Oui, il y en a qui croient avec la parole. Béni soit Dieu. Beaucoup ont cru. Quand tu vois le livre de acte du Saint-Esprit ou encore Actes des apôtres, beaucoup ont cru juste en écoutant la parole. Mais il y a eu beaucoup de cas aussi où les gens avaient besoin de voir. Est-ce qu'on peut continuer parce que les miracles, dis avec moi les miracles les miracles provoquent des conversions massives. Des miracles emmènent des moissons d'âme abondantes à Christ. Certains croient avec des miracles, d'autres croient sans miracle. Dieu est le Dieu de la diversité. Et puis lui, il aime les miracles. S'il n'aimait pas les miracles, pourquoi Jésus a fait autant de miracles Il était constamment dans le miraculeux de manière naturelle. Un jour dans Luc chapitre 14, Jésus rentre dans la maison de quelqu'un, d'un pharisien. Il va manger, il était invité à manger chez un pharisien. Et quand il vient manger chez le pharisien pas la peine de mettre le verset, en face de lui la Bible dit qu'il y avait un homme qui était hydropique je ne connaissais même pas cette maladie hydropique, apparemment c'est la maladie où on gonfle, on gonfle, on gonfle c'est, c'est, c'est, c'est, tu fais qu'il voit quelqu'un, le gars n'a rien demandé, le gars n'a rien demandé le gars était juste à table avec les pharisiens Luc chapitre 14 et puis quand il voit le monsieur, il était ému de compassion il dit, est-ce qu'il est permis à quelqu'un de gay de faire un, un, un miracle le jour du sabbat, comme toujours, les gars ils sont tellement dépassés par, le, par Jésus le Christ. Il ne sait plus comment le caser, comment le calmer. Il dit, mais lui, il va faire miracle partout. Il dit, ok. Et il a guéri le monsieur instantanément. Et le monsieur n'a pas demandé la guérison. Il était seulement là. Mais il a vu, la compassion a pris le dessus. Dieu veut remplir ton cœur de compassion et passer par toi pour manifester sa compassion. Ça, tu dis, Amen il y a des gens qui ne croient pas. La Bible dit dans Jean chapitre 20 au verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais, mais, mais, ces choses ont été écrites. Ces choses ont été écrites. Quelles choses Les miracles, les miracles, les signes, et prodiges qu'il a fait ont été écrits. « Afin que vous croyez que Jésus est le Christ ». Le Fils de Dieu, oh, il veut manifester à travers toi, qui est converti depuis une semaine, je m'en moque, Dieu s'en moque. Ce qu'il voit, c'est un cœur qui boue, un cœur qui est désireux, un cœur qui est désireux de manifester la gloire de Christ. Ah, un cœur disposé pour lui, il va prendre tous les vases. Est-ce qu'on peut continuer pour atterrir Il voit, afin que ces choses, ces miracles ont été écrits, afin que vous croyez. Oh, le monde doit croire à travers les miracles. Certains vont croire juste avec la parole. D'autres vont croire avec les miracles. Dans Jean 6, au verset 13, lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons, dans Jean 13, au verset 14, il est écrit, verset 14, il est écrit. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, ils disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Ils ont vu les miracles, ils ont dit « Non, ce gars-là est vraiment le Fils de Dieu. Votre Jésus est vraiment vivant. Ton Jésus est vivant. Et il veut que tu sois un porte-parole, un témoin. Mais il n'y a pas de témoin sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. » C'est lui que le Père et Jésus le Christ ont envoyé. Il n'y a pas de miracle. Il y avait une église qu'on appelle Lyd, dans une ville qu'on appelle Lyd. Cette église, il n'y avait pas beaucoup de croyants. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient à l'église. Pourtant, les gars se battaient pour évangéliser. Il y avait quelques frères à Lyd. Un jour, il est écrit dans Acte 9, au verset 32, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyd. Il dit avec moi, Lyd. C'est comme Paris, si tu veux. Ah. Il y trouva un homme qui s'appelait Aîné, qui était couché sur son lit depuis huit ans. Il était paralytique, 8 ans. Toute la ville savait que le gars-là était pourri. Le gars ne marchait pas, malade depuis huit ans. Aîné, il dit « Je ne peux pas marcher ». Pierre arrive dans la ville. La Bible dit que lorsque Pierre vient dans la ville, il rentre Jésus-Christ te guérit, lève-toi, range ton lit. Hey Aussitôt il se leva. Pierre, qu'est-ce que tu fais hey, Le Pierre, là, ce n'était pas un gars diplômé. Hein ce n'était pas un gars qui, était, qui avait beaucoup d'instructions. Hein D'accord, mais il a changé de ville. Hein il a bouleversé des villes. Il hein a hein dit Amen. Hein Donc tu vois, là encore, je dois vous dire, quand l'Esprit du Seigneur te saisit... Ta compétence là aussi en vérité on ne la regarde plus on regarde seulement les œuvres les œuvres les l'esprit de seigneurie oh mais lui là c'est un pêcheur mais c'est un pêcheur oui mais c'est un pêcheur qui est maintenant revêtu de la puissance d'en haut tu m'entends mon frère la puissance d'en haut te donne une autre oh. Oh. oh je suis directeur général mais avec la puissance d'en haut on est plus le niveau a changé, on n'est plus ouais. Chef de service, mais avec la puissance, d'en haut ouais. Infirmière, aide soit notre, avec la puissance, d'en haut Ce n'est pas la même équation. Tu es bonne, moi je suis bon on est égo, mais moi je te surpasse par la puissance, d'en haut Ah, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Il baptise du Saint-Esprit. Quelqu'un dit « Amen ». Bon, maintenant, ce qui m'importe dans ce récit, c'est qu'au verset 35, alors que l'église n'était pas très fréquentée, tu vois, ils se battaient, ils aimaient Dieu. Mais la Bible dit que tous les habitants de l'île et du Saron, ils, vi ils virent quoi Le miracle. Et tous se convertirent au Seigneur. En voyant le miracle. Mon frère, Maroba Chakata. Ok, quelques instants encore. Oh, est-ce que tu es prêt pour recevoir le téléchargement de puissance Ah toutes les églises connectées, soyez prêts, pour recevoir le téléchargement de puissance. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Est-ce que je peux continuer parce que je dois terminer Oh, après, juste après ça. Après de Pierre est allé à Jopé. Là-bas encore, il y avait une petite église. Écoutez-moi, mes frères, mes sœurs. Il y avait une petite église, dans Acte 9, au verset 40, toujours. Hein, Pierre est arrivé dans une petite ville qu'on appelle Jopé. À Jopé, il y avait une femme qu'on appelait Tabitha, qui était décédée. Tu vois, parfois, les chrétiens, et mon Dieu, craignant Dieu, peuvent mourir de manière prématurée parce que l'Esprit de mort peut enlever quelqu'un pour mille et une raisons. Mais même quand l'Esprit de mort enlève quelqu'un, celui qui a l'Esprit de la Seigneurie n'est pas découragé. On lui dit, Pierre, ta Tabitha est morte, elle était très généreuse, elle nous a dit, est... toute la vie, Pierre, Pierre, Pierre dit, ok, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, moi j'étais pécheur, mais j'ai changé de vocation, je suis devenu redoutable gagneur d'âme, et je suis loin du Saint-Esprit, de l'Esprit de la Seigneurie, qui m'a rendu Puissant, c'est ce qui va faire pour toi aussi aujourd'hui. On dit Amen. Alors, Pierre va, il rentre dans la chambre de Tabitha, il se couche sur elle, il tourne. Ah, il fit sortir tout, il se mit à genoux, il pria, puis plutôt il tourna le corps, il se tourna vers le corps. Tabitha, lève-toi. Il n'a pas eu affaire, au nom de Jésus, je chasse d'abord l'esprit de mort, après je réprime l'esprit de Satan, après je réprime. Il est conduit par l'esprit. Là, l'esprit du Seigneur lui dit, parle, Tabitha, lève-toi. La mort se leva et elle s'assit, elle ouvrit les yeux. Wow, Tabitha est ressuscité par la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Ah. Et au verset 42, c'est ce qui m'intéresse, cela fut connu de tout Jopé. Oh, l'église de Jopé existait déjà, mais n'était pas très fréquentable et très fréquentée. Pourquoi Il manquait les signes et les miracles. Ah. Cela fut connu de tout Jopé. Et beaucoup crurent au Seigneur à cause d'un miracle. Est-ce que tu comprends la grâce que Dieu veut te donner, c'est pour gagner le monde à travers toi. Gagner ta génération à travers toi. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir la parole que tu... As... Là, mon frère, tout le monde est qualifié. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas qualifié. Tout le monde est qualifié. Du pasteur à la plus simple des brebis, à la dernière des brebis, nouvelle monnaie en Christ. Aujourd'hui, tout le monde est qualifié pour recevoir la puissance d'en haut. Car cette promesse a été faite pour ceux qui ont cru. Amen. Pas pour ceux qui ont des titres, mais pour ceux qui ont... Est-ce que je peux continuer Amen. Il y avait un homme qui hésitait, comme beaucoup dans ce monde. Tu vois, tu parles à quelqu'un... Paul de Tars était en mission Paul, appelé Saul de Tars était en mission et en mission d'évangélisation pour la conquête de sa génération, il tombe sur un gars qu'on appelle Elimas. Elimas est auprès d'un homme qu'on appelle un homme influent, une autorité politique le proconsul et le proconsul est en train d'hésiter entre Jésus Christ et la sorcellerie, Jésus Christ ou la magie Elimas est en train d'embrouiller fait des incantations. Et pendant que Paul est en train de parler de Christ au proconsul, le proconsul veut écouter, mais Elimas est en train de s'opposer. On ne sait pas comment il s'oppose. Peut-être qu'il faisait des incantations. Et non, il n'écoute pas. Mais la Bible dit dans Actes 13, verset 8, Elimas, le magicien, c'est-à-dire le sorcier, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Paul va avoir la réaction normale de quelqu'un qui est rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Alors Paul, là on te précise, ce gars-là, on l'appelle Saul, appelé aussi Paul, virgule, rempli du Saint-Esprit. Maintenant l'Esprit qui l'a rempli va manifester là, dans ces circonstances, la domination, l'autorité, la puissance. Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et il se met à lui dire oh, « Homme plein de toute espèce de fraude et de ruse, fils du diable, ennemi de toute justice !» « Ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Bon là, il a parlé un français académique. Il a parlé vraiment un français très sophistiqué, une langue grecque très, très moderne. Logiquement, il aurait pu lui dire « Dégage !» Bon, il n'a pas dit ça, il a fait la phrase, puis avant, « Bon, maintenant j'ai parlé, maintenant ça suffit, la main du Seigneur vient contre toi. Pour un peu de temps, tu seras aveugle. Parce que Dieu veut te sauver, mais comme tu ne veux pas m'écouter, à partir d'aujourd'hui, je te frappe d'aveuglement. » Elimas, euh, « Qu'est-ce qui se passe il ne plus rien. La Bible dit, le proconsul, il dit, « Waouh Démonstration de puissance. » Dieu veut le faire par toi. Dieu veut le faire par toi. Ah oh, il y a trop de sorciers. Il y a trop de magiciens. Oh, y a trop de. Il y a trop d'amateurs. On les appelle des grands sorciers. Non, l'esprit de la domination. Lorsqu'il te oint de la puissance en haut, mon frère, même toi, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive J'ose me dresser contre ce genre d'individu. C'est ce qui va t'arriver. Est-ce que c'est à toi que je parle Tu dis, Amen. Amen. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 12. Le proconsul, voyant ce qui était arrivé, il crut. Il crut. Frappé ah, par la parole du Seigneur. Il dit, non, je choisis ce Jésus. Amen. Je choisis. J'étais hésitant entre la magie et la sorcellerie et l'évangile. Mais je suis ému lorsque j'ai vu la démonstration de power, la puissance d'en haut. Mais il faut que quelqu'un la manifeste. Ce quelqu'un, c'est toi. Même la qualité de ta main là me fait réfléchir. Bon, mais je sais déjà une chose, Dieu ne ment pas. Quand il envoie sa parole, ça même, ce qui bouche déclare sa main ça va l'accomplir. Même s'il y a une seule personne. Ici ou ailleurs, ça me suffit. Parce que ça veut dire que c'est toi qui as cru. Si c'est de toi que je parle, tu dis Amen. La dernière chose, la condition, une des conditions quand même majeures, pour que tu vives dans le miracle pour que toi-même tu deviennes un sujet de miracle, et pour que par toi Dieu opère des miracles, une des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours amener les gens sur Jésus. Parce que les gens ne viennent pas à l'église pour voir le pasteur Castano. Ils ne se connectent pas pour voir le pasteur Ivan. Ils se connectent logiquement pour voir Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Les Grecs sont venus voir Pierre. Ils sont venus voir les disciples. Ils ont dit, Maître, Jean 12, verset 20, n'oublie jamais ça. Il dit, nous voulons voir, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. On ne veut pas voir le pasteur. On ne veut pas voir la femme du pasteur. On ne veut pas voir les lumières. On ne veut pas voir les sièges. On ne veut pas voir toute la beauté. Ça c'est bien, c'est la décoration. Mais ça ne veut rien dire. S'il n'y a pas la puissance de Dieu, ça ne veut rien dire, rien, rien, rien. Pour faire dans un hangar avec des tôles, où la puissance de Dieu se manifeste. Et les hommes sont touchés, sauvés. Que d'être dans un bâtiment où tout est beau, mais il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de vie changée. Non, ce n'est pas normal. Jésus est le faiseur de miracles. Jésus est compatissant. Jésus s'intéresse à la souffrance des gens. Jésus veut guérir, Jésus veut délivrer, Jésus veut sauver, Jésus veut restaurer. Mais la clé, il faut emmener les gens à Jésus. Tout ce qu'on fait, c'est très bien. La technologie, les médias, c'est très bien. Mais ça doit être au service de Jésus et uniquement Jésus. Pas de la gloire d'un nom, pas de la gloire d'un pasteur, d'une dénomination. Non, nous voulons voir. Nous voulons voir. On ne veut que Jésus. Laissez-nous ça. Ne glorifiez pas le pasteur. Laissez-nous ça. Nous, on veut Jésus. Jésus on veut Jésus, Jésus le Messie Jésus le Christ c'est lui qu'on veut arrêtez ça, laissons, moi sur Jésus je veux Jésus donnez-moi Jésus, je meurs, je veux Jésus le Christ amenez les gens à Jésus c'est lui qui doit être glorifié Dieu l'a élevé à la gloire du Père il est élevé, pas nous le pasteur n'est pas élevé c'est Jésus qui est élevé il faut élever Jésus, arrêtez ça arrêtez, ramenez tout sous Jésus Oh, si tu comprends, dis Amen. Amen Le miraculeux, c'est pour ceux qui ne veulent pas avoir la gloire sur eux. Non pas moi, non pas moi, mais à ton nom je donne gloire. Pas en parole, mais dans les actes et dans mon cœur. Parce que des fois on peut dire ça, mais le cœur n'y est pas. À toi la gloire, mais aussi à moi. Non pas à moi Il faut emmener les gens à Jésus. Dans Marc 6, verset 53. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Genésarète. Ils abordèrent. Quand ils virent, quand ils furent sortis, quand ils furent sortis plutôt de la barque, les gens, dis avec moi les gens, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, les gens reconnaissent Jésus. Il ne veulent pas reconnaître les pasteurs, Il ne veulent pas reconnaître les hommes de Dieu, si loin soit-il. Laissez l'homme de Dieu tranquille. Cherchez Jésus. Ils ont reconnu Jésus. Ils parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'ils arrivent, dans les villages, les villes, dans les campagnes, on mettait les maladies, les malades plutôt, sur les places publiques. On le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Pourquoi ils voulaient voir Jésus Toi, tu viens à l'église pour voir qui Tu tapes sur Internet là, pour qui Hein Pour qui Tu veux impressionner qui Les gens veulent Jésus. Nous, on veut Jésus. Ne me donnez rien d'autre. Je ne veux rien. Oh, pasteur, que ça nous foutaise. C'est le grand homme qui partira. Les gens veulent voir Jésus, l'immortel, seul Dieu, seul sage, qui vit au siècle des siècles. Donnez les gens Jésus. C'est Jésus qu'on veut. Dis-moi Amen. Alors, le jour de la Pentecôte, quand Jésus est parti, il leur a dit dans acte 1, verset 8 vous recevrez une puissance, celle du « Venons sur, et vous serez mais… » Mais il avait dit « Personne ne peut être un témoin sans la puissance, la puissance de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit. » Donc pour terminer, avant que l'on prenne un temps de prière, il est écrit « Dix jours plus tard, quand Jésus est monté dix jours plus tard, le jour de la Pentecôte, Dis avec moi le jour de la Pentecôte. Ah, en tout cas, pour quelqu'un, c'est aujourd'hui. Ou encore, c'est un bis répétitas, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vivre une Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte C'est la rencontre. C'est la rencontre avec la puissance d'en haut. La puissance du Saint-Esprit. Ah. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Est-ce que nous sommes dans le même lieu aujourd'hui Est-ce que dans les églises connectées, nous sommes dans le même lieu Vous dites « Amen » avec eux donc ce matin, nous sommes connectés, tous ensemble dans le même lieu. Si tu es chez toi, si tu n'es pas à l'église, c'est un peu dommage. Si tu es en vacances, c'est bien fait pour toi. Oui, c'est bien fait pour toi. Pourquoi Parce que tu vois, Jésus avait donné l'alerte de l'effusion de l'Esprit, ils étaient 500. Maintenant, le jour de la Pentecôte il y en avait qui étaient à Carrefour, au supermarché, en tout cas, on ne sait pas, mais c'était 500 à qui il avait donné le témoignage. Maintenant, c'était que 120. Oh, comment ça oui, ça ou les autres, on ne sait pas. Certains sont partis en vacances, c'est bien fait pour eux. Est-ce que Dieu a attendu que les 500 sont soient de retour là, dans la chambre haute Non. Dieu, il travaille avec ceux qui sont là. Amen. Et comme tu es là, tu es béni. Amen. Comme tu es là, tu es la bonne personne. Oh, mais si tu me suis, tu dis Amen. Ah, oh, mais comme tu es là, tu es qualifié. Alors, la Bible, ils étaient ensemble. 120. Combien 120. Bon, nous, je ne sais pas combien nous sommes, mais nous sommes plus que 120. Qu'importe, quelque part, nous sommes là dans le même lieu. Dis-moi amen. amen. Amen. Tout à coup, il vient du ciel comme le un bruit, celui d'un vent impétueux. Un vent fort qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, tu vois, ils étaient en porte de prière. Ils étaient assis. Hein. Ils étaient calmes. Comme tu es calme là. Oh, comme tu es calme. Sois, reste assis. Ils étaient assis. Toi, tu restes aussi assis. Parce que tu es dans la prophétie. Est-ce que je peux continuer Ils étaient assis. « Des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun de bois. » Alors là, c'est important que tu comprennes ça. Ils étaient 120, il y avait 12 apôtres, dont les 12 leaders, les pasteurs, les apôtres, les responsables, c'est les responsables, ils étaient 12. Mais oui, le problème c'est qu'il y avait 108 autres. Étaient... On ne sait pas s'ils étaient apôtres, non, on ne sait pas. 12 apôtres, 120, il en reste combien 108. Oui ou non oui ou non 108. Ils n'ont pas de titre. Alors toi tu dis, la puissance de Dieu va descendre seulement sur les apôtres. Non, sur les 120. Les langues semblables à des langues de feu, c'est-à-dire le feu. Le feu, le feu qui va venir dans quelques instants là. Le feu, le feu, le feu va venir. Mais il a pris les apôtres, les pasteurs, mais il a aussi pris les 108. Donc toi tu es dans la catégorie. Si tu n'es pas pasteur à paix, ne t'inquiète pas. Tu as cru, non, tu es dans la catégorie. Le feu s'est tombé, le feu s'est posé sur chacun d'eux. Et sur les instrumentistes, et sur les chantres, et surtout Le feu, chacun reçu. Maintenant peut-être que tout le monde ne va pas manifester, mais je te garantis qu'aujourd'hui, tu vas recevoir le feu. Ah, hein. Et quand le feu vient, non, tout le monde ne manifeste pas le feu de la même manière. Non, pas du tout. Mais il y a quelqu'un qui va manifester le feu. Ah, quelqu'un me dit Amen. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Donc mon frère, écoute-moi bien, ma soeur, tout le monde a droit. Au revêtement de puissance. Tout le monde a droit au revêtement de puissance. Il a dit la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. En... La moisson d'aujourd'hui est encore plus grande que celle d'hier. Il y a toujours peu d'ouvriers. Maintenant, il cherche les ouvriers. Est-ce qu'il peut compter sur toi Est-ce que tu es disposé Est-ce que tu es disponible Est-ce que tu es sincère Ah, barra, machandala. Alors, reste assis et incline la tête là où tu es. Commence maintenant à prier en langue si tu veux vraiment recevoir le feu. Ah, N'oublie pas, il faut venir voir Jésus. Il faut venir voir Jésus. Nous sommes dans ta présence. Et tomber. Oh ton feu. Il envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence.